À tous, nous nous retrouvons pour un nouvel entretien d'Academia Christiana réalisé grâce au, à vos dons. Je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d'un lieu pour développer nos activités. Nous faisons appel à, à votre générosité. Nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Pierre-Antoine Plaquevent. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes écrivain et analyste politique et notamment euh, l'auteur d'un ouvrage intitulé Soros et la société ouverte métapolitique du globalisme. C'est cela. Alors pour commencer notre entretien, pourriez-vous présenter à nos auditeurs votre parcours et ce qui vous a mené à ce sujet d'étude Ce qui m'a mené à ce sujet d'étude, c'est de m'être rendu compte de la récurrence des réseaux Soros derrière un certain nombre de phénomènes délétères que, on va dire, la droite conservatrice dénonce régulièrement, à savoir l'immigration, voilà, euh, les, les modifications de, de société euh, comme l'idéologie le, le, LGBT et autres. Et donc en fait, le, le fait d'étudier ces, ces, ces réseaux Soros m'a amené à le contextualiser dans le cadre plus large du globalisme politique, d'où le sous-titre métapolitique du globalisme. L'Open Society, donc la fondation de George Soros, fait évidemment référence à la société ouverte de Karl Popper. En quoi Karl Popper a-t-il influencé Soros euh, euh, Karl Popper a influencé Soros euh, dans l'idée finalement d'un euh, relativisme euh, philosophique et politique politique. Euh, euh, exacerbé. Euh, euh, Soros a récupéré Karl Popper et l'a tout de même, euh, on va dire, instrumentalisé un petit peu et on a fait, euh, on a fait une lecture qui lui, est, qui lui est propre. Mais on va dire ce qu'a surtout retenu peut-être euh, Soros, c'est euh, euh, l'idée de Popper qui dénonce les historicismes et, euh, mais euh, paradoxalement, la vision de Soros a, a couché, selon moi, d'une forme d'historicisme de, de, de, de la fin de l'Histoire, ou plutôt euh, euh, d'historicisme anti-historicisme, mais de, de, de toutes les formes d'historicisme euh, euh, euh, rivales du globalisme politique. Euh, ce qu'a retenu, je pense, Soros, c'est le contexte dans lequel euh, écrivait euh, Karl Popper, qui était la montée conjointe du euh, national-socialisme et du communisme. Et euh, on va dire euh, l'idée que derrière ces deux phénomènes totalitaires, il n'y avait pas seulement euh, une déviation moderne mais finalement presque la, la racine était presque la, la, la tradition occidentale en elle-même quand on lit euh, le livre de Karl Popper la société ouverte et ses ennemis euh, donc Open Society Foundation le, le, le terme le, le nom de la de l'association de soros vient du livre de Karl Popper. Quand on lit ce livre-là, on se rend bien compte que le travail de Karl Popper dans les années 30, quand il écrivait ce livre, va bien au-delà d'une dénonciation du totalitarisme comme phénomène moderne, mais il attaque très clairement finalement les fondements de la philosophie politique occidentale de l'Antiquité à nos jours, avec en plus quand on a une approche peut-être plus aristotélicienne, l'idée de réduire la philosophie politique occidentale à l'héritage de Platon jusqu'à Hegel et jusqu'à Marx. En fait, c'est un ouvrage qui se veut... Euh, enfin La société ouverte, c'est un qui se voulait euh, critique, mais je le trouve assez. et justement critique des idéologies, mais je le trouve assez euh, idéologique, euh, justement. Et en fait, euh, ce que va faire euh, Soros, c'est qu'il va reprendre cette, euh, cette notion de, de société ouverte, et, et euh, ça va lui servir pour euh, définir, enfin euh, pour attaquer plutôt. Tout ce, tout ce qui serait euh, conservateur ou qui serait, on va dire, un frein à sa vision, euh, à sa vision globaliste. Alors, auriez-vous des, des exemples à nous donner Pourriez-vous éclairer vos propos en nous indiquant concrètement quelles grandes causes sont, sont défendues et financées par euh, l'Open Society et dans quelle mesure elles s'inscrivent dans un agenda idéologique comme je vous le disais au début de l'entretien, bon, on a évidemment euh, tout, tout ce qui est euh, immigration euh, de masse. Euh, on, par exemple, on l'a vu euh, <coughs> allez, au moment où je rédigeais mon livre, on était on, euh, dans la période de la crise des migrants euh, syriens. Euh, L'Open Society euh, s'est euh, profondément investi, euh, investi dans, cette, euh, dans la promotion, on va dire, de l'accueil des euh, migrants syriens euh, en Europe et de l'idée de que freiner ces migrations serait, serait un acte, on va dire, barbare. Et on a par exemple vu à ce moment-là Angela Merkel qui, au moment où elle annonçait son plan d'accueil et de répartition de près d'un million de migrants en Europe, être directement enfin faire ses annonces peu après... Euh, la publication par, euh, par Soros euh, d'un plan, euh, plan du même ordre qui, euh, qui, qui reprenait à peu près les mêmes points. Donc euh, on a vu vraiment une convergence entre les euh, politiques euh, menées euh, par l'Union Européenne et par, les, et par les États de l'Union Européenne et euh, les, euh, les préconisations de Soros et de l'Open Society Foundation. Ça c'est un exemple. Au moment où je rédigeais ce livre et au moment de sa euh, première sortie en 2010, 2019 ou 2018, euh, j'avais par exemple montré que le budget euh, total de l que consacrait l'Open Society euh, Foundation sur les questions de migratoires était supérieur au budget euh, de Frontex, euh, l'agence euh, de lutte contre l'immigration euh, de protection des frontières de l'Union européenne. Euh, maintenant, bon, le budget de Frontex a, a augmenté. Mais voilà, ça donne un ordre, un d'idée ordre de, de l'influence. Euh, ensuite, bon, pour tout ce qui est effectivement, voilà, les questions de modification euh, sociétale, en fait, hein, que ce soit donc la dépénalisation des stupéfiants, euh, l'agenda LGBT, euh, toutes ces, toutes ces causes-là, si on veut, euh, sont largement influencées euh, par euh, par l'Open Society et, et financées. Euh, notamment, voilà, je montre dans le livre euh, le, sur le, tout ce qui est dépénalisation des stupéfiants et le rôle, on peut voir des, des personnes euh, qui s'impliquent sur, sur le terrain euh, dans les différents pays euh, d'Occident faire la promotion de la, de la dépénalisation des stupéfiants. Et en fait, si on regarde leur, euh, leur pedigree, on voit qu'ils sont souvent passés par l'Open Society ou qu'ils sont financés par l'Open Society, ainsi que les, les, les ONG qui travaillent en ce sens-là. Euh, on a vu plus récemment aussi euh, lors des mouvements Black Lives Matter, euh, et notamment aux États-Unis, hein, puisque c'est quand même, on a un peu peut-être oublié cette séquence, mais c'est beaucoup par... Euh, par ce mouvement-là qui a été euh, s'abordé à la fin, la fin de mandature de Trump, euh, l'investissement massif euh, de l'Open Society Foundation, euh, qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Hein, toutes ces choses-là, sont c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont, elles sont publiques. Hein, et, euh, et en fait, elles sont publiques et revendiquées. Et finalement, c'est euh, un petit peu... Euh, comment dire, c'est présenté même comme quelque chose, euh, comme quelque chose bah, de progressiste et donc dans, qui va dans le sens de l'histoire et qui donc euh, est juste et donc on peut, on peut en parler donc c'est en ce sens qu'il faut pas vraiment parler de, moi je parle pas de complot mais de projet de société en fait vraiment. Oui, bien sûr. Et alors, le versant euh, français de, de Black Lives Matter et euh, le, comi le comité euh, Justice pour Adama, est-ce qu'on retrouve oui, oui, euh, l'empreinte le, de Soros On retrouve euh, l'empreinte de Soros dans euh, dans ces comités. On le retrouve aussi euh, dans les, euh, par exemple, les associations qui avaient organisé. Euh, les, euh, maintenant, j'ai plus le nom en tête, mais <coughs> cette, ces événements, par exemple, de, de femmes qui allaient se baigner en burkini, dans les piscines municipales. Enfin, ce genre d'action d'agite propre, déjà dans la méthodologie est très euh, so, enfin, open society, et en plus dans le financement, on retrouve, on retrouve l'open society ou ces réseaux... Euh, où Parce qu'en fait, comment ça fonctionne C'est-à-dire il y a cette fondation mère, si on veut, c'est un peu Open Society Foundations, donc euh, les fondations pour une société ouverte. Et en fait, vous avez une pouponnière d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui elles-mêmes vont alimenter toutes sortes de, de, petites, de petites associations jusqu'à jusqu un niveau le plus... Euh, le, le, plus, le plus minime. Quoi. Et en fait, c'est ce que les mondialistes appellent le, le glocalisme, par contraction de global et local. Donc eux, ils, effectivement, ils, comme, comme disent les altermondialistes mondialistes ils pensent globalement et ils agissent localement. Donc ils vont financer bah, toutes les micro -structures qui vont aller dans, dans leur sens. Bon, on a vu pareil, à la faveur de la crise migratoire, les fameux no borders, qui, euh, qui étaient des militants souvent des milieux antifa, eh bien, qui étaient, euh, qui étaient alimentés par ces réseaux-là. Le militant lui-même ne le sait pas forcément, mais les gens qui euh, tiennent ces, ces ONG ou qui s'en occupent, eux le savent. Donc c'est un petit peu ça la, la méthodologie sur ce secteur particulier par exemple. Alors le politique et les États eux-mêmes semblent se dissoudre de plus en plus dans, dans une nébuleuse qu'on appelle parfois la, la gouvernance mondiale, ou même l'État profond, ou la superclasse mondiale. Comment les différentes sphères d'influence s'articulent-elles Et peut-on en avoir une compréhension intelligible On peut en avoir une compréhension intelligible si on va dire on l'analyse par secteur d'activité en quelque sorte donc a cette cette gouvernance globale euh, cette gouvernance mondiale euh, qui est justement comme elle n'est pas euh, encore réellement un état mondial euh, elle ne peut pas elle, elle utilise une, dire les mondialistes utilisent ce terme flou de gouvernance pas utiliser le terme de gouvernement. Et en fait, cette gouvernance mondiale, qui est finalement la, la forme de l'ordre mondial contemporain, elle est constituée euh, de, ces, de ces ONG, euh, des institutions internationales, des grandes fondations privées qui financent ces ONG et euh, même certaines inst institutions internationales, euh, et euh, aussi des États, les euh, États qui sont euh, au nombre de 200 de à peu près, mais qui sont toujours plus... Euh, euh, subsidiaires de ces, euh, de ces instances. On a aussi euh, des, euh, institu des institutions, euh, enfin des ONG qui deviennent ensuite des institutions euh, internationales comme le Forum économique mondial de Klaus Schwab qui au départ est une, une sorte d'ONG en fait et qui maintenant a un statut euh, d'institution euh, internationale. Donc c'est tout une, un ensemble... Euh, d'instruments euh, juridico-politiques euh, juridico qui ont été mis en place justement par les grandes fondations privées et leurs financiers pour, euh, moi c'est ce que je considère, euh, euh, lier en quelque sorte les prérogatives des États, lier le politique et euh, empêcher l'exercice libre de relations internationales, c'est-à-dire entre nations, entre États-nations, et de progressivement comment dire, subvertir le concept de souveraineté et empêcher en fait une souveraineté réelle des États, parce que finalement l'axe de décision des États ou du politique dans ce contexte-là est complètement dilué, voire empêché. Donc, on a tout ce juridisme, euh, voilà, politico-administratif qui se développe et qui, forme, qui tend à former une forme, une administration mondiale qui impose bah, des règles mondialisées. Alors, on le voit. Il y a différentes, euh, différentes strates hein, finalement de cette gouvernance mondiale. Et, et, euh, on a l'Union Européenne hein, finalement qui tend à faire une, une, à faire une sorte de. Cette gouvernance mondiale à l'état d'une région, de la région Europe, et puis finalement on monte par comme ça par étage jusqu'à jusqu'au niveau euh, global. Euh, et si on regarde par secteur, on voit effectivement donc l'influence. Euh, euh, un bon exemple, par exemple, qui. Euh, n'est pas du complotisme justement, c'est par exemple en 2009, quand se sont euh, réunis euh, à l'appel de Bill Gates certains des plus grands euh, financiers de ce qu'on appelle en fait le philanthrocapitalisme. capitalisme en fait. euh, Donc ce sont des grands financiers qui euh, utilisent euh, la philanthropie, euh, en fait ce qui est présenté comme de la philanthropie mais qui en fait est de l'influence de euh, politique en fait, qu'il utilise euh, bah, à des fins, euh, pour à des fins politi politiciennes en fait, hein, pour servir une vision du monde qui est la leur et des intérêts qui sont les leurs. Donc par exemple en, 2019, en 2009, Bill Gates avait, avait organisé une réunion où on avait Bill Gates, on avait euh, George Soros, on avait euh, Ted Turner, euh, Ted Turner 3, troisième du nom, comme Bill Gates, qui est William Gates 3, euh, qui, qui est Ted Turner, patron de CNN. Donc on avait tout un tas de financiers comme ça, qui sont dans la même même vision du monde, hein, vision du monde où justement les États et les nations doivent progressivement être dissous dans cette gouvernance mondiale. Et ils s'étaient réunis pour euh, euh, projeter un petit peu quel serait euh, un agenda commun sur les grands problèmes de société à ce moment-là, euh, un peu après la crise financière de 2008. Euh, donc en fait, ces gens-là... Euh, ont une, des intérêts communs, une vision du monde commune. Euh, parfois, ils vont se confronter entre eux bah, sur des, des sphères euh, d'intérêt spécifiques, mais ils avancent dans la même, euh, la même direction. Voilà, et ce qui est intéressant. Donc si on regarde par secteur, on a bah, effectivement l'influence par exemple de la Fondation Gates sur les questions sanitaires au niveau de la gouvernance mondiale, puisque la Fondation Gates est le, deuxième, enfin, le premier financier privé de l'Organisation Mondiale de la Santé et le deuxième financier après euh, les États-Unis. Euh, donc on voit une fondation privée qui a plus d'influence sur un, une institution internationale qui, par exemple, a géré toute, euh, toute la, la crise du Covid depuis, depuis le début. Donc une fondation privée qui a plus de puissance que la plupart des États sur un domaine qui concerne maintenant euh, tous les citoyens euh, du monde, en fait. Tous les habitants de la, de la planète, puisque le Covid euh, et sa gestion sanitaire euh, et les campagnes de vaccination, par exemple, concernent toute, toute l'humanité. Puisque Bill Gates lui-même avait même dit dès le début de la, de la crise qu'il fallait arriver à un taux de vaccination de 60 à 80 de l'humanité. Donc ouais. on a des gens quand même qui se projettent à un niveau qui est global. Et ça, euh, bah justement, encore une fois, ce n'est pas du complotisme, c'est d'observer ce que disent et font ces gens-là. Euh, on a donc euh, finalement la Fondation Gates qui agit par exemple sur les questions sanitaires sanitaires euh, ou de, et de santé. On a la Fondation, l'Open Society Foundation qui va agir sur des questions plus politiques ou euh, de droit international, d'ingérence humanitaire comme on dit. On a les fondations euh, Rockefeller par exemple qui aussi est très impliquée dans les questions sanitaires mais aussi dans les questions de tout ce qui relève des politiques familiales, du planning familial, de contraception, de toutes ces questions-là et qui, pareil, exerce une influence prépondérante, qui a même des brevets sur certains contraceptifs. Euh, et donc on, on voit vraiment, euh, et là, pareil, c'est une fondation privée qui exerce des prérogatives, qui a, depuis, là, j'en trace là, un peu l'historique dans un dossier que j'ai réalisé pour le site euh, que j'anime, qui s'appelle Stratégica, euh, je, je trace toute tout l'influence, toute l'historique de la Fondation Rockefeller sur ces questions-là, depuis... Euh, depuis l'après-guerre, en fait. La Fondation de qui est aussi un des financiers de l'ONU. Donc on a vraiment voilà, tout un, un maillage, on va dire, d'organisations non-gouvernementales qui vont enserrer les États et pousser les décideurs politiques. Par exemple, on l'a bien sur toutes les questions de la légalisation d'avortements, par exemple. On a dans les années 50-60 toute une montée d'abord de la propagande et des études en faveur de l'avortement. Et puis ensuite... Euh, des campagnes de lobbying et d'influence auprès des décideurs et qui à la fin vont aboutir à progressivement légaliser euh, l'avortement dans certains États américains, puis après dans d'autres pays dans le monde. Et euh, voilà, donc c est, c est, c est la, mais cette méthodologie-là, méthodologie, -là, hein, méthodologie euh, des petits pas et de la, la subversion progressive des institutions existantes, c'est la méthodologie du globalisme euh, politique. Alors vous parlez de, de subversion, et donc on, on, on se rend compte que toute cette influence sur les, des grands sujets de société suppose aussi une subversion de, de, de l'opinion, mais, mais d'abord une, une adhésion de l'opinion. Alors vous, je sais que vous employez souvent le terme de cybernétique comme d'un moyen d'action privilégié des grandes puissances qui dirigent le monde. Est-ce que vous pourriez définir ce terme Cybernétique, alors, euh, par exemple, euh, si on regarde les, on, les influences de quelqu'un comme Soros, euh, on, il parle régulièrement de Karl Popper, mais il parle aussi de quelqu'un qui est moins connu, qui s'appelle Gregory Bateson, euh, qui est un anthropologue euh, très connu enfin, dans, ses, dans son domaine, euh, et qui a été aussi d'ailleurs un agent de, enfin, qui a travaillé avec l'ancêtre de la CIA, de l'OSS, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Gregory Bateson est un des pères de la, de la cybernétique. Euh, les, et, les études sur la cybernétique sont, vont en fait euh, influencer tous ces milieux globalistes qui voient justement une méthodologie pour euh, gouverner les populations euh, à leur insu. Euh, le terme de cybernétique renvoie au grec euh, « kybernetes » qui veut dire « gouvernail ». Donc c'est une manière de, finalement de, toujours pareil, c de tenir la société, de la, de la gouverner mais c'est euh, dans son application, c'est la science des systèmes, des, sy des systèmes, et y compris des systèmes sociaux, en fait. Donc c'est voir la, la, la société et les, les groupes humains comme des systèmes que l'on peut comprendre et, que, et avec lesquels on peut, enfin sur lesquels on peut euh, agir, euh, agir avec une méthodologie, on va dire presque euh, presque euh, tec technique, quoi, technologique. En fait, ce sont des technologies euh, politiques ou métapolitiques et qui, en fait, euh, on, on laisse un petit peu le, le comment dire, pour l'opinion publique, la perception du politique euh, qui serait euh, perception classique du politique, mais qui en fait est complètement... Euh, les, les vrais lieux de décision politique ne sont plus, dans ce qui nous est présenté, comme les lieux, les lieux politiques. Le politique euh classique où la politique, par exemple, en ce moment, c'est la période des élections, bon ben euh, les élections, on, va, on ne va pas voter pour, pour, pour ces instances de, de décision qui se font en dehors des, des parlements ou en dehors des, des gouvernements. Bien que le niveau politique soit important, parce qu'au final, il faut quand même arriver ensuite à acter, à transformer euh, toutes ces décisions qui sont prises dans d'autres cercles de décision. Il faut, faut pouvoir les transformer en en décision politicienne, si on veut, mais ce n'est plus là qu'a lieu, euh, on va dire, euh, la, la décision, finalement, politique. Ça a lieu euh, ailleurs, dans, dans, dans ces instances, euh, oui, que j'appelle l'appelle enfin, en fait. Et je pense que pour aborder, en fait, la, pour comprendre le, le, bah, notre époque, et pour comprendre euh, comment nous sommes gouvernés, il faut regarder dans cette, dans cette direction-là, en fait. Alors, on comprend que c'est un terrain euh, qui est un petit peu glissant, donc comment euh, déjouer l'accusation de, de complotisme quand on aborde ce type de sujet Alors comme je vous disais, si on, si on l'aborde de manière rationnelle et en fait bah, très universitaire, hein, c'est-à-dire en, en cherchant les sources et en nommant ces sources, on peut très bien déconstruire... Euh, déconstruire ce, cette, en fait, faire une sorte de phénoménologie de la subversion en fait, hein, étudier les phénomènes et puis après de passer des phénomènes à, à, leur, à leur cause en fait et pour, le, sur l'accusation de complotisme, je pense qu'il y a effectivement il y a deux écueils, il y a soit voir euh, l'univers euh, politique comme un ensemble de forces presque aveugles qui euh, voilà qui n'auraient pas de pas de décideurs derrière, soit voir effectivement les décideurs comme des sortes de de quasi démurges, euh, comme disait Michel Geoffroy récemment, frappés d'attributs quasi divins en fait, hein, qui contrôleraient tout, qui arriveraient, voilà, à tout, à tout mener selon leurs vœu. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est qu'en fait, il y a des décideurs, il y a des acteurs. Euh, ces acteurs, moi, je, plutôt que de complotistes, je parlerai d'intentionnalisme. Tous les acteurs politiques ont une intention et ont des visées politiques euh, et forcément et eh bien euh, si ils vont pas les vont pas les dire forcément les dire publiquement voilà ou, mais souvent ils le disent aussi publiquement et il suffit d'aller chercher euh, leurs déclarations ou leurs euh, ou leurs intentions voilà et sur l'accusation de complotisme on, on, ce, ce terme est maintenant complètement galvaudé puisque dans le, le discours même, enfin dans le langage même de la gouvernance globale, euh, le complotisme et par exemple l'accusation de complot est une des accu, un des chefs d'accusation contre les, les dignitaires nazis jugés au tribunal de Nuremberg. Un complot en vue de commettre un crime contre l'humanité. Donc euh, le complot existe euh, dans l'histoire. Euh, voilà, après l'accusation de complotisme maintenant est utilisée pour neutraliser tout débat et aussi pour neutraliser une fonction, finalement, basique euh, de l'intelligence humaine qui est de relier les choses entre elles, « intelligere », relier les choses. Donc, relier les choses maintenant, ça va vous dire « Ah oui, mais si vous voyez, si vous faites un lien entre Soros c'est ce qui se passe avec l'immigration et tout », là, c'est du complotisme. Voilà, donc, enfin, finalement, réfléchir, c'est être, être, être complotisme. Voilà, donc... Euh, c'est maintenant une accusation polémique qu'il faut... Après, certains, même, j'avais vu récemment ce, ce manifeste, euh, ces, ces gens qui se revendiquent conspirationnistes, qui y a le manifeste conspirationniste, donc au bout d'un moment, c'est tellement grotesque qu'on pourrait même, même le revendiquer, le revendiquer. Mais, voilà, mais si on veut, si on veut rester euh, sérieux, on peut le déconstruire assez facilement. En fait. Alors, l'action de, de, de ces fondations supranationales, nous, nous apparaissent à nous pauvres mortels comme des sortes de, de rouleaux compresseurs euh, euh, derrière lesquels seraient aux manettes en fait des, des multimilliardaires. Comment en fait ne pas euh, envisager ce phénomène comme quelque chose de sidérant, d'incapacitant Comment euh, ne pas se résigner face euh... ben, Je pense que comment ne pas se résigner ben, déjà justement en l'analysant et en le comprenant. Parce que finalement, c'est déjà assez en, euh, en fait, assez enthousiasmant. Justement, tout est fait pour nous faire penser qu'on vit euh, euh, une époque... Euh, bah, les, leur idéologie, c'est la fin de l'histoire. Voilà. Donc moi, je pense que nous entrons là maintenant, notamment avec ce qui se passe en Ukraine. C'est la, la fin de la fin de l'histoire. Justement, c'est le retour de l'histoire. Tout ce que, veulent, ce que ces gens-là veulent empêcher, c'est justement euh, la continuité euh, historique. D'où l'instrumentalisation... Euh, par Soros de, de, de, de l'anti-historicisme popérien, parce que en fait tout, tout, tout discours sur l'histoire, tout, toute vision, euh, toute vision du monde en fait euh, trans est quelque chose qui leur pose problème, parce qu'en fait ils veulent neutraliser le politique, neutraliser la philosophie politique, neutraliser l'histoire pour finalement créer ce que bah, Popper lui-même, on peut ce terme-là, d'un cheptel humain en fait. Hein. Donc euh, nous gérer comme un cheptel. Euh, qu'il faut faire croître ou décroître selon l'intérêt, euh, voilà, qu'il faut maintenant marquer, qu'il faut pucer. Bon, euh, alors comment ne pas déprimer face à ça ben, Je pense justement il faut euh il faut, comme je vous disais, donc le disais, l'analyser, le comprendre, et puis s'investir euh, politiquement et, et euh, créer les outils d'une action, comme ce que font ces gens, d'une action euh, métapolitique. Voilà, donc C'est ce, bah, ce que vous faites à l'Academia Christiana, c'est ce que font les gens de l'Institut Iliade. Voilà, ce genre. Il faut, je pense que face à cette dilution du politique, il faut créer des, des pôles de recomposition du politique. Face à la déconstruction, il faut proposer euh, la reconstruction. Et en fait, finalement, reconstruire... Euh, le politique, c'est aussi pour les individus se reconstruire eux-mêmes. Et en fait, en fait on n'a pas tellement le choix, parce que soit, euh, soit on va vers le, une espèce de nihilisme accepté, ce que veulent faire, nous faire accepter ces gens-là, soit, euh, bah, soit on, on, on combat, mais dans un sens euh, constructif et positif, euh, contre ce, ce, cette tendance-là. Euh, je pense que c'est ça le, qui peut être proposé. Oui, donc vous disiez que, que la volonté de, de Soro, c'était en quelque sorte de, de, de dissoudre le politique, donc selon vous, on, on peut le restaurer et nous avons, comme vous le disiez, des, des, des marges manœuvres, de manœuvre individuelles à mettre en place pour échapper euh, à, à cette fatalité et lutter concrètement euh, contre la destruction de nos, de nos identités. Ces gens-là, <coughs> par exemple Soros lui-même, dit que depuis son enfance, il était animé de fantasmes mess messianiques. Bon, c'est pas tout le monde qui, est, qui, a, qui, a, qui a ces, ces idées-là quand, quand il est dans sa prime enfance. Euh, donc on peut dire qu'ils sont vraiment euh, comment dire, élevés euh, souvent, ils sont issus de lignées hein, qui, sont, qui sont déjà dans ces idéologies-là, comme euh, Bill Gates, qui s'appelle en fait William Gates, troisième du nom, euh, Ted Turner, euh, Robert Turner, je crois, enfin, euh, troisième du nom aussi. Enfin, tous ces gens-là sont baignés dans des milieux qui ont une idéologie, qui est cette espèce de millénarisme euh, éco-mondialiste <coughs> éco et transhumaniste, en fait. Finalement on, finalement, on est vraiment face à on est face si on devait définir l'idéologie profonde du, du, de ce globalisme politique, euh, dans sa forme, c'est l'idée de faire euh, une gouvernance mondiale, et c'est le cosmopolitisme. Dans son idéologie, c'est le transhumanisme. Et euh, c'est une forme, moi, ce que j'appelle aussi de libéral-collectivisme, libéral c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être très libéraux économiquement pour eux, pour avoir toutes les... Euh, toute marge de manœuvre pour euh, accroître leur surface financière et leur influence politique, mais euh, collectiviste pour les autres, c'est-à-dire euh, euh, interdire le petit capitalisme ou l'encadrer le, toujours plus, l'empêcher, le, le, euh, et euh, finalement s'accaparer toutes les richesses euh, de l'humanité, et, mais dans leur esprit, pour le bien de l'humanité, finalement. Ce, ce sont des, des, cette idéologie aussi cybernétique, c'est l'idéologie de la, la technogestionnaire, c'est-à-dire que tout, tout peut être géré de manière rationnelle, l'esprit humain, presque détaché de la matière, peut vraiment tout, tout organiser, tout planifier. Des gens comme Klaus Schwab sont vraiment dans cette idéologie-là. Klaus Schwab, est, est aussi, par exemple, parle de la fusion prochaine de la, de la, de la, de la technologie avec la, avec la biologie, euh, avec, euh, donc, on est, on, est dans, on est dans cette idéologie-là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut opposer à ce transhumanisme qui, bon, qui est en fait euh, qui a une, une hubris, quoi, enfin une hubris promethéenne, qui, euh, enfin pour nous, si on est. Euh, on va dire des, des réalistes politiques, on sait que ça va, ça va, ça va dans le mur. Et en fait, ça, comme toute utopie, le problème, ce n'est pas tellement l'utopie elle-même, c'est les conséquences de l'effondrement de l'utopie, selon moi, comme le, comme le communisme, par exemple. Après, il faut gérer, il faut gérer le, le, le, le réel. Comme pour un individu qui va s'éloigner de la, de la loi naturelle, au bout d'un moment, il va, il va être confronté à des, à des, à des problématiques qu'il va devoir résoudre. Ben, une société, c'est la même chose. Donc... Euh, face à leur transhumanisme euh, technoscientifique et voire même gnostique, ce qu'on peut opposer, c'est déjà une forme de bioconservatisme, et même ce que j'appellerais au-delà, une forme de no conservatisme c'est-à-dire une forme de conservatisme spirituel réellement, euh, sur quoi ancrer, en fait, ça pose... Cela pose la question finalement ultime, qui est qu'est-ce que l'homme qu que, enfin, On fonde une société sur une définition anthropologique. Pour ces gens-là, finalement, l'homme n'existe enfin, pas réellement en tant que tel, finalement. C'est quelque chose qui, peut être, euh, qui est constamment euh, modifiable, qui est constamment en, en puissance. Il n'y a pas d'homme éternel, comme... Euh, oui, une page dire, blanche malléable. une page blanche malléable pour des esprits euh, euh, surpuissants, euh, voilà, qui eux ont charge... de d'amener l'humanité vers des, le l'endemain meilleur. Bon, C'est toujours la même idéologie qui se reconfigure en fait hein, depuis la depuis la Renaissance, on pourrait dire, hein, peut-être même avant. et qui, même qui depuis mute, les Grecs, en fait, ce qui est assez réconfortant, c'est de se rendre compte que euh, le, le, le noyau du problème est toujours celui de l'hubris, de la démesure, et, et bon, on se dit que qu'on qu va peut-être trouver une porte de sortie euh, favorable. Ben, on trouvera une porte, le, le porte de sortie favorable, je pense, parce que ben, le, le réel prévaut toujours, mais après, le problème, c'est que là, on arrive euh, justement par les capacités technologiques, actuelles. Euh, Actuelle, euh, à des possibilités de destruction qui étaient inédites dans les siècles euh, précédents. Et je pense que nous arrivons vraiment là à une échéance euh, cruciale, euh, notamment avec euh, tout ce qui relève de la, la guerre biologique euh, et euh, des possibilités de, de destruction, euh, destruction là de, de, de pas entier de l'humanité en fait. Hein. C est, c est... Oui, ou encore l'apparition de, de la société du QR code qui se développe. Alors ça voilà, oui. Ça, c'est dans l'optique où ils arriveraient à exercer euh, leur contrôle. Mais là, on voit que, par exemple, ce qui se passe, en gros, euh, sur un processus historique euh, assez long, ils ont à, le, cette idéologie et ceux qui l'apportent ont réussi à prendre le contrôle de, le, de la sphère occidentale, en fait. Hein. Et maintenant, euh, maintenant, cela bloque dans l'application avec, euh, avec la, on pourrait dire, la face orientale de la gouvernance euh, globale. Euh, longtemps, les mondialistes comme euh, Klaus Schwab, par exemple, imaginaient la gouvernance globale un peu comme un, un duopole euh, géré entre l'Occident et, et la Chine, par exemple, avec deux, deux piliers comme ça. Euh, maintenant, on voit que cette gouvernance globale là-dessus est en train de se fissurer. Euh, ce qui est significatif, c'est par exemple la, la, la sortie de la Russie du Conseil de l'Europe et de certaines instances, euh, de instances euh, internationales. Donc à partir de là, on, on rentre dans, dans quelque chose qui est, en fait, bah, proche, enfin, qui est déjà une forme de guerre mondiale, au sens où là il y a une rupture euh, de fond dans la, la gouvernance mondiale comment cette rupture va être euh, su, euh, suturée, en fait, quelque sorte. Euh, Est-ce que voilà, le, le, la guerre en Ukraine va, va s'étendre Est-ce que c'est le début Est-ce que c'est une forme de guerre d'Espagne qui précède la prochaine guerre mondiale Est-ce que nous sommes déjà euh, dans cette guerre mondiale Moi, je considère que en fait, euh, tout, tout ce qui a été mis en place justement euh, par l'Open Society, par tous ces... Tous ces vecteurs-là, en fait, ce sont des, des technologies politiques, mais ce sont aussi en fait, des moyens de faire ce que les stratèges chinois appellent la guerre hors limite. En fait, finalement, si on regarde même les guerres contemporaines, euh, par exemple en Syrie euh, et autres, en fait, on a un glissement du sens de ce qu'était la guerre. Justement, comme les États et leurs prérogatives de souveraineté sont dissous désormais, les guerres ne sont même plus euh, clairement euh, déclarées. Elles sont faites euh, par des intermédiaires. Elles sont faites sur les, sur les populations euh, directement, par l'instrumentalisation euh, des populations. Si on regarde le cas de l'Ukraine, par exemple, pendant des, euh, plusieurs décennies, enfin depuis la fin de, de, du bloc soviétique, les réseaux Soros sont massivement impliqués en Europe, en Europe de l'Est et ont, on va dire, instrumentalisé le, le, la société civile. D'abord, une phase d'instrumentalisation de la société civile. Puis, une fois que le pouvoir politique qui étaient en place et, euh, et chassés, comme par exemple en 2014 avec le Romaïdan. Là, ensuite, on passe à une autre phase qui est la militarisation vraiment de, de, de l'État et, et, et son utilisation vraiment dans un but géostratégique et géopolitique. Bon, c'est ce qui est fait, si on regarde bien, là maintenant, j'ai une lecture assez géopolitique hein, de ces phénomènes-là. Euh, si on regarde bien, euh, c'est ce qui est fait à l'échelle euh, du, con du continent eurasiatique dans son ensemble. Euh, si vous regardez... Euh, euh, la Chine et la Russie, sur ces marches, vous avez euh, constamment des, des points de crise, comme ça, un, vous avez un arc de crise eurasiatique où sont investis euh, les réseaux Soros, par exemple, dans, dans une étude aussi, pareil que j'ai fait pour le site Stratégica, on voit euh, vraiment les, les, les fondations Soros sont implantées dans tous ces, tous ces mm, territoires qui, sont, qui peuvent euh, être instrumentalisés pour affaiblir euh, l'adversaire russe ou chinois. Voilà. Donc on a, ça va de l'Ukraine de à la Birmanie, euh, en passant par le Xinjiang, en passant par euh, tout un tas de territoires comme ça, ou dans le, dans le Caucase, euh, territoires qui sont chaque fois marqués par euh, une... une Instabilité euh, ou une possibilité de créer une instabilité euh, ethnopolitique. Et de par l'histoire, de par, de par la géographie, et en fait les, ces réseaux-là vont, vont utiliser cela. Et ils le font même euh, en Europe, on a vu la tentative par exemple d'indépendantisme catalan qui a, été, qui a été freiné. Mais là-dessus, là, euh, là c'est très documenté, notamment en, en Espagne, euh, l'infiltration de l'indépendantisme catalan par les, les réseaux Soros euh, est, est énorme. Parce que c'est toujours la même idée de déconstruire les états historiques, euh, hérité euh, du temps long, on va dire, pour reconfigurer, reconstruire des petites entités qui sont plus malléables. Euh, C'est ce qu'ont toujours fait euh, les, les empires, en quelque sorte. Et comme là, on a une tentative euh, d'impérialisme mondialisé, en fait, il faut pulvériser tous les États existants et, euh, et les réduire un peu à... à réduire d'une part la, les prérogatives des États et, réduire après, et, et aussi déconstruire les États-nations. Euh, d'où ce qui a été fait euh, par exemple en, en, en Syrie, euh, d'où ce qui est tenté maintenant euh, voilà, dans l'étranger proche de la Russie, de la Chine. Euh, c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette... Là, on est on, on rentre dans une phase qui est critique parce que on a, pendant des années, cette méthodologie a été... Euh, C'était de la subversion. Maintenant, c'est euh, euh, vu et connu euh, comme... Euh, comme des, une arme de, de guerre, finalement, par les États qui s'y opposent, donc le, notamment la Chine et la Russie. Donc là, maintenant, on rentre dans une configuration euh, qui, est, qui est autre, qui est celle bah, de, la, de la... presque de la guerre ouverte, en fait, entre cette méthode de gouvernance globale à l'occidentale et, finalement, la... Pour dire, la méthode de gouvernance plus eurasiatique, où en fait euh, l'État continue d'être celui qui arbitre euh, les décisions à l'échelle euh, de, de la société. Euh, en Chine, encore plus, c'est l'État plus le parti. Donc ça, c'est quelque chose, et en, en, en Occident, désormais, c'est acté que ce sont finalement ces groupes financiers, les multinationales, ceux qui sont derrière les multinationales, euh, et les oligarques, euh, les oligarques et les milliardaires, qui donne un peu, qui cherche à donner la forme politique à l'Occident. Euh, en Orient, finalement, dans la sphère euh, asiatique, il y a un, encore la prérogative régalienne, si on veut, qui s'oppose à ça. Donc là, on est dans cette euh, confrontation-là. Euh, forcément, euh, là, c'est l'enjeu, c'est quelle sera la forme finale de la, de, bah, en fait, de, la, de la gouvernance mondiale. Est-ce que ce sera une gouvernance mondiale multipolaire avec des États qui continuent finalement de gérer euh, leur, le, leur sphère d'influence euh, propre, ou bien est-ce qu'on va vers ce modèle occidental généralisé qui est euh, celui des multinationales pilotées par des intérêts privés et avec un politique réduit à sa portion euh, congrue voilà, Là, l'enjeu, il, il est là actuellement. Voilà. Et alors, parallèlement à ça, est-ce que euh, la, la destruction euh, des, des repères anthropo anthropologiques ou encore tout à l'heure, nous parlions... Euh, de, de des réformes sur la légalisation de la drogue euh, oui. ou, ou encore euh, ou, ou euh, d'autres euh, lois euh, est-ce que est, ce sont des ce sont des, des, des décisions qui, qui, qui accompagnent cette subversion cette enfin, destruction pulvérisation comme vous disiez des États afin d'affaiblir les, les, les individualités les individus afin de d'exercer oui. Une, euh, une influence plus, ah, plus grande. Oui, totalement. C est, c est, c est, ça participe de, de cette... Euh de cette guerre hors limite faite sur euh, où les populations sont ciblées et elles sont toujours elles de sont manière faibles, elles sont affaiblies elles sont affaiblies puis c'est toujours présenté euh, comme un droit c'est-à-dire les choses sont présentées comme mmh. des droits elles sont présentées comme, comme un poison en fait donc ce qui est présenté c'est comme l'avortement c'est comme ces questions-là voilà c'est pour pour on va dire faire de la démographie politique on a présenté les choses comme le libre choix de l'individu alors qu'en fait derrière il y avait des décisions politiques et des décisions de démographie politique euh, eh bien c'est la même chose au niveau de, de la drogue, c'est la même chose avec l'idée que finalement bah, les, individu, les individus euh, qui on va dire, consomment massivement euh, des stupéfiants et, on va dire, et surtout des formes de stupéfiants, pour dire légères, un peu comme le, comme le cannabis, ça fait des individus qui ne sont pas complètement dysfonctionnels mais qui sont euh, amoindris et qui sont abétis et qui vont finalement... Bon, bah, accepter oui, euh, recevoir, euh, voilà, deviennent passifs euh, oui. euh, de, par rapport à l'existence. Mmh. Et notamment, euh, le problème, c'est euh, pour une cette forme de gouvernance, ce sont les jeunes hommes qui sont le plus propices à créer justement du politique, euh, on va dire un peu antagoniste. Donc ben là, il faut, euh, il faut, on va dire, euh, il faut affaiblir, il faut, il faut euh, anesthésier cette, euh, cette virilité potentielle. Euh, quelque chose de très cynique, c'est par exemple on avait vu Kissinger dans les années 60, fin 60, début 70 avait fait un rapport pour l'administration Nixon euh, qui s'appelait je crois le rapport NSM euh, 200 qui préconisait en fait euh, que dans les pays euh, qui euh, regorgent de ressources stratégiques pour les états unis il fallait que en fait, les états unis fassent la promotion justement euh, des, euh, du planning familial euh, même, même de l'avortement, et en fait de manière à, à finalement freiner la natalité de ces pays, parce que, euh, une natalité excessive est un facteur euh, de déstabilisation potentielle de ces pays, et donc euh, l'accès aux, aux ressources énergétiques pour les États-Unis dans ces pays serait en, en, en trouverait, euh, en, serait en difficulté, on va dire. Euh, et, en, et donc l'idée, c'était effectivement non pas comme on ne peut pas agir directement, ça serait vu comme une ingérence, eh bien il faut le présenter euh, par le biais des ONG, par le biais de ce qu'on appelle le soft power, comme euh, quelque chose qui va euh, être un droit, un droit humain, Oui, perçu comme un progrès. Comme, voilà, comme un progrès et comme droits et euh, l'arme des droits de l'homme. Et, et c'était d'ailleurs assez bien pensé, parce qu'il disait dans ces pays du Tiers-Monde notamment, euh, on doit promouvoir aussi le droit, euh, comment dire, le bien-être familial, expliquer qu'en fait, euh, parce qu'on n'est pas encore au stade de l'Occident où on peut tout mettre sur, le, sur on va dire, l'individualisme euh, consumériste, il faut expliquer qu'en fait, il faut faire des familles moins nombreuses, il faut faire, voilà, pour, et en fait, l'objet, c'était... Que Finalement, quand vous avez une natalité forte, vous savez que bah, 20 ans plus tard, vous avez euh, bah, potentiellement un nationalisme dans ce pays, puisque vous avez des gens qui, qui, veulent, ou, euh, qui veulent être souverains, donc il faut, il faut casser ça. Bon voilà, ça c'est un exemple de, de comment, ça peut être, euh, comment cette méthodologie euh, fonctionne. Donc pour les drogues, c'est la même chose. Euh, et le problème, c'est qu'après, une fois que c'est rentré dans les mœurs, pour l'extirper, c'est euh, très compliqué. Et, je, et là, je ne parle même pas de, de ce que je développe dans, dans le livre, c'est les intérêts, y compris économiques, des réseaux Soros en Colombie, euh, en, en Birmanie par exemple. Birmanie, territoire euh, qui a toujours été, euh, depuis l'époque des guerres de l'opium euh, entre, entre les Anglo-Saxons et la Chine, euh, le, le, on va dire, le, le trafic euh, et la fabrication de narcotiques a toujours été un... un, un comment dire, un, quelque chose de stratégique pour les puissances géopolitiques. Mais ça n'est jamais vraiment explicité, c'est une des économies euh, euh, les plus importantes, on va dire. Et, et donc les réseaux Soros sont largement, euh, euh, comment dire, impliqués là-dedans, et donc ils doivent aussi trouver des débouchés de production, de cette production de narcotiques, euh, et not notamment en Occident. Voilà. Donc, donc tout ça est très cynique, mais en fait, vous pourriez me dire, ah oui, mais après ça devient assez déprimant, on devient cynique. Non, en fait, je pense qu'on devient réaliste, il faut être très réaliste, et on devient réaliste sur la nature humaine, en fait. Et réellement, se dire, euh, on arrive à une vision, je pense, la vision du réalisme politique, c'est euh, pour moi c'est assez obsien c'est ce que tu l'homme est un loup pour l'homme oui l'homme est un loup pour l'homme c'est-à-dire soit on est Rousseauiste et on pense euh, que en fait c'est la société qui entrave euh, qui entrave la liberté euh, humaine en vous. fait hein, voilà euh, partout euh, l'homme est né libre et partout il est dans les fers soit on pense qu'en fait euh, non il y a des prédateurs et en fait euh, le but du politique c'est de protéger euh, c'est le bon pasteur, voilà, c'est de protéger ce, le, le, le, le troupeau des prédateurs. Voilà. Et là, on a des gens qui, en fait, euh, bah, se font passer. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. C'était un des premiers symboles de la Fabian Society, euh, où sont passés beaucoup de ces, de ces gens-là, puisque... Euh, euh, un, le symbole, c'était un loup déguisé en agneau. Voilà. Donc c'est un petit peu ça l'idée, font passer euh, un loup qui se ferait passer en, en agneau, et c'est un petit peu ce qu'ils euh, qu sont. Euh, voilà. Très bien, alors pour terminer notre entretien, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez euh, d'une initiative comme Academia Christiana euh, Je pense que c'est une, une euh, initiative essentielle, que en fait, je, je savais que euh, je la connaissais, mais je l'ai découverte l'an dernier en y intervenant, et euh, je trouve que c'est vraiment euh, la synthèse, de je pense, de tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire de la formation, de la rigueur et en même temps une capacité à séduire les jeunes en utilisant même les codes, les codes qui plaisent à la jeunesse, les amener vers du politique avec un axe spirituel, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et justement, c'est proposer une université de la reconstruction face à la déconstruction. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas pour rien que, que l'Académie Christiana, comme toutes les réalités intéressantes, sont, sont attaquées. Et c'est le signe que c'est quelque chose, quelque chose qui est, qui est porteur. Voilà. Et sur l'aspect, je pense aussi, du christianisme politique, c'est quelque chose d'essentiel. En fait, à notre époque, ça va l'être toujours plus parce qu'en face, on a des gens qui vont se montrer, je pense, toujours plus euh, anti-chrétiens et peut-être euh, de plus en plus euh, ouvertement à mesure qu'ils penseront que le christianisme euh, est à terre. Euh, et je vous disais, voilà, cette idée du loup euh, déguisé en, en agneau, euh, c'est aussi quelque chose dont parlent les, les pères de l'Église, hein, je ne sais plus si c'est Saint Hippolyte de Rome, je sais plus, qui, qui parle de ça, qui dit que euh, finalement euh, l'antéchrist, quand il viendra, il se présentera, euh, ce sera le. le euh, l'opposé du Christ, et il se présentera comme le Christ, comme, comme un réparateur, comme quelqu'un qui... Et, et il y a cette idée-là, en fait, dans les... chez les mondialistes, ils se présentent comme des gens qui viennent so soigner l'humanité, en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'ils provoquaient des maux, et ensuite, ils, ils, ils, ils se présentent comme les gens qui vont les, les, les réparer. Euh, et chacun d'eux, chacun de ces mondialiste et en quelque sorte, euh, enfin, comment dire, prépare, je pense, ce, celui qui viendra au final, qui sera réellement l'adversaire du Christ, qui voudra se faire... Euh, adoré euh, par les hommes. C mais c'est quelque chose, ça, ce dont parle euh, le, le cardinal Newman, c'est qu'en fait, à travers l'histoire, euh, on a une vision un peu comment dire, un peu à la Tolkien un petit peu, de, de, de, de ces questions-là, mais en fait, à travers l'histoire, il y a différents euh, antichrists, en fait, différents euh, antichrists qui précèdent le, le retour du Christ, et antichrists qui, qui combattent le Christ, c'est-à-dire, depuis l'époque romaine, hein, depuis Néron jusqu'à nos jours, il y a des gens qui, en fait, des décideurs politiques qui se, qui, se prennent, qui se prennent finalement, qui veulent avoir les, à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Et je pense qu'on va nous amener progressivement à, à ça. C'est-à-dire, à, on le voit avec la subversion qui est dans, dans l'Église aussi, c'est l'idée, en fait, à la fin, qu'il y a un pouvoir qui va réclamer pour lui-même à la fois l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel. Et avec les questions aussi, on nous amène progressivement à une nouvelle religiosité. Ça, c'est très important dans la, dans la vision du monde du, du globalisme politique. Cette espèce de, de retour au culte presque pré-chrétien, à cette idée que pour les foules, il faut un petit peu l'adoration de Gaïa, de la terre-mère, en fait, quoi, qui va remplacer progressivement euh, eh bien, tout, tout, tout le christianisme et même le culte marial, on va jouer sur des archétypes comme ça qui sont pré-chrétiens et, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très acté quand vous discutez avec les gens, euh, c'est quand même, enfin, je veux dire, on se préoccupe plus bah, du, du, du, voilà, du bien-être des de, de, de tortues marines que des de, de 200 000 avortements par an. Quoi. Enfin, donc enfin, la biosphère passe avant l'humain, ça aussi c'est fondamental et ça c'est quelque chose qui est réellement... Bah, qui est diabolique en fait, hein, parce que c'est comme, le finalement, dans son principe, euh, parce que je pense qu'on va arriver de plus en plus, à, on va être obligé de penser ces questions-là, des questions, questions d'ordre, bah, justement, métapolitique, au croisement de la métaphysique et du politique, euh, et comme je vous disais, les questions euh, euh, anthropologiques. Et je pense que comme le principe adverse euh, du créateur, eh bien, son principe adverse ne peut pas frapper le créateur lui-même, il va frapper la créature et la création. Et il va essayer de la faire descendre euh, à, à, à son niveau. En fait. C Bien, Pierre et Antoine Plaquevent, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et, et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.